n'arrive pas à lâcher prise avec quelqu'un ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on lui porte enfin ça peut si on, on essaye de se convaincre qu'on aime quelqu'un et qu'on essaye de se convaincre que tout ça mais bon je pense que ça ça parle de plein plein de choses en fait ne pas lâcher prise ce qui est intéressant dans cette question c'est que avant avec les autres partenaires pas de soucis tout allait bien mais avec ce partenaire là il y a quelque chose qui fait que on peut pas lâcher prise et du coup moi, je me dis qu'il y a une insécurité quelque part. Qu'est-ce qui fait que euh, je me mets dans la place de cette personne Qu'est-ce qui fait qu'avec cette personne-là, avec cet homme-là ou cette femme-là, j'arrive pas à lâcher prise Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas suffisamment en sécurité pour lâcher prise euh, Donc, Est-ce que je me sens pleinement à l'aise de lui exprimer mes désirs et besoins Est-ce que je me sens comprise par lui Est-ce que je me sens forcée est-ce que je me sens respectée Est-ce qu'on fait l'amour d'une manière dont moi j'ai envie ou dont lui a envie Tout ça, tout, toute cette catégorie de questions-là. Après, il pourrait aussi y avoir euh, toute la catégorie de questions autour de, ben justement, parce que je l'aime, il y a un enjeu, du coup ça me fait peur, du coup je mets une distance émotionnelle. Du coup, j'arrive plus à lâcher prise. Moi, j'ai plein de clientes qui, justement, quand elles ressentent quelque chose avec un partenaire, d'un coup, c'est panique à bord. Oh mon Dieu, est-ce que je risque d'être blessée Qu'est-ce qui va se passer Et du coup, on met de la distance. Donc, clairement, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce partenaire-là. C'est justement, ça vient réveiller des choses en nous. Après, pour cette question-là en particulier, je ne sais pas. Ça peut être dans les deux sens. Je pense aussi que à l'intérieur de nous. Et, et c'est mais ces deux questions vraiment très différentes. Est-ce que j'aime cette personne Pourquoi est-ce que j'arrive pas à lâcher prise Elles sont pas. On peut ne pas réussir à lâcher prise avec quelqu'un qu'on aime profondément. Les deux n'ont rien à voir. Par contre, si on n'arrive pas à lâcher prise avec cette personne, il y a quelque chose et, et surtout qu'on y arrivait avant, il y a quelque chose à explorer ici. Qu'est-ce qui nous fait peur Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce que ça cache euh, Qu'est-ce que j'ose pas Qu'est-ce que je voudrais demander Qu'est-ce que dans son approche à lui m'insécurise Tout plein de questions à se poser pour comprendre. Et souvent, j'ai des, des clientes qui me disent Je ne veux pas euh, trop analyser, trop interpréter, me poser trop de questions. Ben oui, mais parfois, il y a besoin de se poser les questions. C'est important de se poser les questions sans non plus euh, cogiter et psychoter dans sa tête tout le temps. Euh, peut-être en faisant une séance de thérapie avec quelqu'un ce qui pourra nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce que ce partenaire vient réveiller à l'intérieur de moi qui fait que je bloque en fait ça peut être une magnifique expérience peut-être qu'il vient appuyer sur un bouton en particulier qui active tout plein de trucs et du coup ça nous donne l'opportunité de venir guérir quelque chose et ça c'est vraiment super donc voilà euh, mais quelques petites pistes pour répondre à cette question. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, inspiré, si vous aussi vous avez eu cette situation où vous n'arrivez pas à lâcher prise avec un partenaire. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Euh, je vous invite à télécharger mon e-book qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle, qui pourra aussi peut-être amener quelques pistes sur la question du lâcher prise sur comment faire différemment comment créer un climat de sécurité de confiance le lien est juste en dessous et je vous invite à vous abonner et on se retrouve très très bientôt